Donc, la tasse de thé, après la dernière fois, elle s'était beaucoup rapprochée du petit biscuit Au point que où voilà, la tasse de thé, voilà Donc 2005, 2005, j'avais 3 ans, putain, ma gueule mmh. Alors, j'ai le choix et j'ai envie de prendre un truc, du genre, ouais, je suis toi Je vais prendre Batman, parce que je suis dark Allez, je t'en Hello, hey, yo yo Hey, ah yo yo Hey, hey. Ouh là là, ouh là là, ouh là là, oh là là, ça le sent mal. Euh, je vais te parler euh, de la dernière fois. Qu'est-ce qu'il y a C'est à propos. C'est... C'est euh, I've just been going... Fou, loti. Comme quoi euh, Beaucoup de quoi Alors je le sens mal ça reparti hop on met de côté i just been go a lot lately je viens de parcourir beaucoup ces derniers temps, ça veut rien dire. Je viens de vivre beaucoup ces derniers temps. What? Ça veut rien dire. <rire> euh... Like what? Comme quoi? Every okay Ok, tout va bien. Ouais, c'est tout va bien. Tout va bien. Everything's ok. Yeah, je vais très bien euh, écoute euh, j'ai envie de te parler à propos de... Ouais vas-y euh, t'inquiète pas hein, je je suis ton petit ami euh, t'inquiète pas ah, je sais pas euh, I was thinking we could talk de... De, de... on devrait parler de choses euh, Je sais pas Ok d'accord ouais Euh, je pense que I just feel. Je pense que I like like. Oh. Word, je me sens comme si les choses étaient bizarres. Comment ça, les choses étaient bizarres? Have you? Oh putain, <rire> Lightsight. Like Est-ce que tu, tu ressens ça comme ça? Euh, je pense pas. Euh... Non mais Si on lui dit oui, je pense, bah il va dire Ah oh, bah, ce ensemble. J'ai pas la notice de tout. Je pense que ça veut dire ça. Aïe, avant, notice 7. Je ne l'avais pas remarqué. Euh, bon, je pense pas, hein, non. Non, je pense pas. euh, euh l'an dernier, oh non, mais non, <rire> quand je veux te, te rendre visite. Non, puis sois soi honnête avec moi. Euh, Est-ce que tu avais planifié ce... Oh mais non, mais s'il vous plaît là Là, non, non, mais c'est elle qui a un truc à bière, Plants, et puis elle me dit qu elle, que, que j'ai programmé sous ça. Oui, c'est possible, bah, of course not. Je ne pas programmer, mais on met O, oh, oh, elle s'est marquée Plants, là. Ok, juste, euh, voilà. Euh, Je pense que, bah, voilà... Quand on allait chez toi, bah voilà... Euh, euh, putain, mais... Mais ça y est, je me fais placer pour un violeur Je me sentais vulnérable. Quand, quand, je, me, quand je me suis déshabillé, je me sentais vulnérable. Mais tout, Mais tout, Mais s'il te plaît, me fait passer pour un violeur Mais tout, Mais s'il vous plaît, là... Non, là. Là, il y a un problème. Non, je, je peux pas. Il est 8h24 du matin. 8h24 de l'après-midi. Donc, ça veut dire... Que il est à 20h24, tu vois, on te sort, oui, je, je, en fait, euh, ta violeur, mais non, je pensais juste c'était pour rigoler, euh, bah, je pense pas, je sais pas, euh, c'était une issue, bah, je sais pas, I didn't know, you seen it fine, you wanted to, I don't know, c'est... Tu, tu veux me quitter Parce que, ok, c'est juste. Euh... Putain. Euh, là, je sais pas. Tu regrettes de, de, de m'avoir rendu visite Non, mais là, c'est direct. Euh... Je Non, mais là-haut. là, là Je suis dégoûté. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Je vais passer pour un violeur. Non, mais c'est bon, j'en ai marre. Non, euh, non je vais pas regretter. C'est juste que bah après euh, c'était pas vraiment mais just euh, très marrant euh, euh, je, je je pense juste c'était différent c'était mauvais euh, mmh, mmh, alors on va passer pour le mec Putain, tu me le pas c'était un mauvais chemin hein. tu pas dû tu penses que tu aurais pas dû faire ça non euh, non no, chose différente uh, non Euh, Est-ce que tu... Tu restes mon ami <rire> Non, je dis pas ça <rire> Si je dis ça euh... Alors, on, on va quand même... J'ai pas envie de faire des conneries, là. Want... To keep... In... Touch vouloir rester en contact, tu, tu veux rester en contact Will me ever be the same Serons-nous jamais les mêmes <rire> j'ai pas envie de la perdre en avis mais.. Bon allez. Tu veux qu'on reste en contact Non mais les trois réponses veulent dire.. Je... Yeah je pense oui trop. Mais mais je pense Mais j'ai pas l'impression. Je suis désolé que les choses se. Mec, je me fais passer pour... Mais, euh, euh, but, euh, merci d'avoir parlé de ça avec moi, pas de problème, pas de connasse. Passer pour un, un pas de problème, putain. Euh, donc, euh, tu vas à la ouais, cool ouais, c'est cool c'est cool hein. bah, on va on, dit, on va dire ouais je continue ma vie sans toi mm. le collège c'est fini mm. so how are your friends Mais, tu vois là elle veut sortir des trucs euh, c'est pas vraiment mon ami Mike ah bah, ça va est, il est sympa ouais Si Pouvait être un peu plus sérieux à l'école, bah il pourrait faire de meilleures choses. C'est tout ce que je pense, c'est tout. Ah, bah je suis sûr que les gens changent, oui, bien sûr, comme toi. Euh... Ah, bah je vais. Oh, Est-ce que je peux lui dire What about your over friend Emma? Hui Hong. Attends, ce qu'on peut lui dire Ouais, je vais finir avec elle. Oui, uh -huh. Hong. Out sometimes. Tu as l'envie de me dire hein, oui mais tu sais moi je suis pas la seule fille. Nous sortons parfois. Oui, oui je veux dire ça. Nous sortons parfois, et eh oui, parce que tu n'es pas la seule fille dans ma vie. Allez, dans ton cul, je finis pas tout seul. Euh, C'est juste une amie Peut-être. j'aimerais plus euh... allez qu'est-ce que tu fais je sais pas mais non mais qu'est-ce que tu me fais ah, et... je sais pas. pas oh ok d'accord ouais, ouais du coup tu fais après moi d'accord ah bah je suis désolé hein. euh... ça dit oui mais oui mais en fait tu sais il y a moi aussi hein, hein je suis désolé hein mais bon euh... En fait, euh, en fait, je te quitte pas vraiment, mais je te quitte. <rire> voilà. C'est vraiment ça. Donc qu'est-ce qu'on va lui répondre De quoi euh, Faire quoi Juste parler normalement Ouais, of course Ok <rire> Alors, eh bien les Shaoai, comme vous pouvez le voir, l'année 2005 a été très dure Alors on va couper le micro Donc, euh, donc, donc, donc, donc, ok, alors voilà. Euh, J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Alors, l'année 2005 a été quand même très dure parce que c'est l'année où le gâteau ou la tasse de thé s'est carrément barré, tu vois. C'était plus possible, la tasse de thé nous aime plus. Voilà, <rire> euh, mais on fait sans on, moi. Je vais faire genre, mais au moins pour apaiser la situation, pour pas lui dire oui, mais tu sais, je suis en, en kiff sur toi. Tu vois, je vais lui dire, ouais, mais tu sais, moi, il y a plein de filles, hein. mais, mais, mais franchement, euh, 2005, c'était l'année où aussi on m'a fait passer pour un violeur, expliquez-moi, là, j'ai pas compris. Bon, voilà, allez, chawai, euh, salut, salut.